Ah, faut tourner l'appareil on est parti faire un petit rempotage alors voilà ce que je parlais dans la vidéo hier c'est le grand pot pour l'ami courgette je vais rempoter celle que j'ai semé la semaine dernière ça pousse bien ça pousse bien ça pousse bien regarder ça en une semaine ce que ça a donné bon celle là je vous montrerai pas euh, le rempotage parce que je peux pas tenir la caméra ou alors faut que j'essaye euh, un petit truc euh... faut que je vois si je peux mais bon, c'est pas évident, je veux pas... Je veux pas casser quand même. Aïe Putain, c'est lourd ça C'est lourd, c'est lourd. Voilà Un peu ce que ça donne, les courgettes que j'ai mis en vidéo hier. Une semaine après. Elles sont mignonnes jette t'as une panique là. je pense qu'à foutre dans les machins ah bon allez pas trop en avance celle là mais je vais le fais je crois que j'avais dit que j'en avais mis 12 mais j'en ai mis 15 du coup j'étais parti sur la lancée alors un petit pot comme ça ils sont pour donner une ordre d'idée. Les tomates, c'est dans ça. Vous voyez que c'est pas pour... une différence. Il hein. faut savoir que les curcubitacés, il faut bien émietter le terreau. C'est du terreau fertiligène Du bon terreau mettez ça dans le fond il faut en mettre quand même euh, je veux dire un, un petit tiers un petit tiers et moi bah, j'ai une guêpe là dedans tu vas me laisser tranquille la guêpe alors faut bien faire attention c'est regarder ces grandes racines pour un si petit plan j'ai même mis bien assez mis de terreau Vous voyez là la courgette est en place il faut mettre délicatement ah, qu ce que j'ai vu là, à côté ah ouais c'est une racine c'est pour ça qu'il faut que le terreau soit fin je sais pas si je vois si vous voyez bien pas facile de faire deux choses en même temps ou alors faut que je change je tourne la caméra maintenant je vais avoir les doigts plein de terreau euh, tourner la caméra ah, c'est quoi cool, ça partager Et là, partager. Ah bah ouais, je pourrais faire ça. Alors, on va essayer quand même de de changer cette caméra. Ah voilà. Alors là, je vous expliquer. Je vais vous remontrer avec une autre petite. Faut bien tasser. Putain, c'est bon, que là dedans. Il en faut des affaires. Alors déjà on commence par un petit pot. Pas enfin, petit. Vous voyez la différence. Ça c'est le pot tomate. Ça c'est le pot courgette. Alors du coup, bien émiettez le terreau. Je vous rappelle, ces courgettes, elles ont 7 jours. 7 petits jours. Alors là, il faut mettre une petite couche de terreau, un tiers du pot. Il faut bien savoir que les racines, je vais vous le montrer, sont assez, assez balèzes. Alors il faut prendre délicatement. C'est pour ça que je le fais rapidement. Regardez-moi ça qui est racine. Là il y a de la vigueur. Bien faire attention, aux... ah, c'est peut-être pas mis assez de terreau, là. pas mis assez de terreau, c'est un peu bas, mais bon, faut mieux y aller. mollo c'est faut savoir qu'une plante c'est vivant. J'ai encore faire rager les véganes en disant que ils mangent des êtres vivants, mais c'est bien vrai quand même. Si vous voyez que sa pote de jambes et... et de bras comme nous, mais moi je pense que ça a un cerveau. Parce que celle-là, c'est la vidéo de la semaine dernière que vous avez vue hier matin, que j'ai mis en ligne. Et là, on est 7 jours plus tard. Vous voyez que la... quand la saison arrive... Quand la saison arrive et eh ben ça pousse bien. Je vais en profiter aussi pour vous montrer euh, pour vous montrer le reste. Regardez-moi ça. Moi qui étais en retard. Les Saint-Pierre, les marmandes. Va falloir que j'écarte un peu tout ça parce que on va passer en mode euh, mois de mai bientôt. Alors, il va falloir que les plantes soient plus espacées entre eux, là, pour que ça puisse pousser. Et les amis qu'on jette, ceux-là, ils ont trois semaines. Alors, un petit truc. Là, les citrouilles. Ah, si un petit trombolino, bah, on voit sa naissance euh, ce matin. Ah, et les, les petits marrons aussi. Bon, je vais les laisser tranquilles. Je ne vais pas trop les brasser. Les trombolinos, bon il y en a un je sais pas où il est d'habitude ça, ça est plus plutôt je sais pas pas trop brasser parce que c'est si un coup il est cassé et là tu vois les rougisses d'estampes que j'ai acheté ils vont moins vite que que mes, mes courgettes c'est un constat que je voulais faire quand vous ressemez vos propres semences, c'est habitué au terroir. Et ça va beaucoup plus vite. Alors, la forêt de feuilles de chêne. Là, on se rapproche de la terre. La terre est basse quand même. Les petites carottes. Semées avec mon petit semoir que vous aviez vu dans la vidéo. Pas besoin de les désépaissir comme ça. C'est cool là les sucrines faudrait que je prenne le temps de d'en rempoter mais je crois que ça tendra la semaine prochaine parce que là on court un peu partout on court partout bon si ça, ça brasse peut-être un peu je vois je vois pas j'ai pas pris l'osmo je suis juste avec le, le smartphone ah merde, bah, tu vois, je parle en même temps. J'oublie de mettre le terreau. Bouh. <rire> Faire deux choses en même temps. Alors, bien mettre un tiers de terreau. Le petit plan. Bien mettre les racines dans l'ordre quand même. C'est comme si on vous croisait les bras. Ça vous les casse hein, quand on croise les bras. non voilà. Je commence par un côté, délicatement. Ah, Celle-là va se coucher, elle est, elle est gaillarde. faut bien émietter le terreau ou du compost comme vous voulez. Moi je sais que j'ai pas le temps de faire mon propre terreau, alors je l'achète. Bon. Vous voyez, euh, moi j'en. Pour dire en gros, j'en. j'en utilise. Euh, pff, on va dire euh, un sac et demi de 70 litres par an. On va plus y avoir de place dans ce bordel. Ce faux pas qu'elles se casse la gueule, les pauvres. Ça serait con. Bon, je sais pas. Si vous êtes au jardin ce matin, Moi, je me suis levé à la fraîche parce on va aller planter les patates, on va aller planter les patates, et après vous me retrouverez dans mon. Je ferai un, bah ouais, vous me verrez peut-être pas, c'est comme vous êtes YouTube. Je serai dans le 956 à passer le vibre en live sur Periscope Et mon père, lui, il sera à semer le maïs, ce qui est impressionnant. Bon, je sais pas si vous suivez Twitter, mais j'ai mis des photos de mon tournesol à 4 jours après avoir été semé. Là, hier, on l'a... Enfin, ça, ces petits pots, ils vont être un peu plus petits, mais bon, c'est pas grave. Ils sont un peu plus petits. Oh, quoique, il y a... il y a de la terre quand même. De toute façon, faudra que je les rempote. voyez, sept jours après, hein, ça va... C'est pour ça que moi je les sème. Allez-moi ah, ça qui racine C'est impressionnant. Ah ouais, ils sont quand même petits ceux-là. Je fasse gaffe vous gaffe. Ce... Là c'est du terreau de semis, qui a pas d'engrais. Et là. Bon je vois qu'il y, y a deux personnes qui sont enlevées quand même. Faites un petit coucou, je sais pas si vous pouvez. Bon normalement sur un live, ouais, vous pouvez. Voyez, celui-là, il est né d'hier. Celui-là, il était né vendredi quand je suis revenu du boulot. Ça fait tout le temps plaisir de voir une semaine après ces plantations. Bon heureusement qu'il y a les parents pour faire l'arrosage la semaine. Alors un petit tiers, un petit tiers au fond pour que les racines soient Ah bonjour Lydie Euh Lily <rire> Lydie c'est une autre copine alors t'assistes au rempotage de mes courgettellites j'ai promis assez de terreau ouais. on va faire la méthode C'était la vidéo que j'ai mis hier. Elle avait une semaine, et là, comme j'ai pas le temps de vous faire un montage potager pour la semaine prochaine, bah j'ai dit pourquoi pas faire un petit live pour vous remercier. Bon, je lui mets un peu de terreau sur la tronche, mais bon, je lui mettrai une petite douche tout à l'heure. Mais quand j'attelite les fameuses courgettes élites, on va revenir en arrière. Regardez ces tomates, elles sont belles. Ça a bien poussé. Les courgettes élites contre trois semaines. Là, un petit constat que j'ai fait tout à l'heure ce que j'ai acheté en graines euh, en jardinerie, il y en a une qui est pour nez trombolino eux ils sont nés ça aussi ouais merci ah bah ouais je suis matinal parce que plantation de de pommes de terre ce matin Il y a 50 kg à planter alors va falloir et après on va semer du maïs là le mois d'avril alors voyez c'est simple moi comme ils sont un par un regardez-moi qui racine comme ils sont un par un là la, la bonne petite graine bien émietté le terreau bon, c'est sûr il y a pas mal de monde qui regarderont ça en rediffusion je le dis allez comme j'ai tenté des lives déjà sur Periscope, Instagram. Là, tout à l'heure, je crois j'ai dit vers 10h, ça sera peut-être plutôt 10h30, et 11h, c'est bon, le temps de planter. Bah, non, je préfère les, les rempoter. Je trouve que ça les, les fortifie. Et j comme j'aime bien ça, ça me prend un peu un peu de temps mais bon. J'ai remarqué que c'était tout le temps mieux ceci je les laissais en pot. J'aurais pas ce plaisir de les rempoter. Et ça faut le faire assez rapidement. Bon les citrouilles je pourrais pour le faire. rien Regardez-moi ça qui racine. Depuis 2007 que je les ressèmes celle-là. à celle-là là. Attends, celle -là elle, a... elle a une troisième feuille. C'est marrant ça. Ça fait comme. Surtout bien tassé. Bon après je vous montrerai pas mais il faut faire un petit arrosage c'est mieux quand même c'est savoir que les curcubi assez c'est quand même gourmand en eau alors là vous avez, vous avez pas montré <coughs> ces dépôts que j'avais acheté cela parce on n'en trouve pas c'est dommage qu'on n'en trouve pas en déchetterie tous les autres là c'était en déchetterie pour mettre les courgettes, parce que vous voyez, elles ont resté deux semaines dans le pot, mais là, elles avant vite manqué de, de terre pour comparer. Hein. Là, elles ont plus de réserve que je la casse pas quand même. Celle-là, je vous montrerai pas en live <rire> le rempotage parce que faut voir les deux mains. Euh, ah bah ouais. J'y pense. Vu qu'il y a trois feuilles. Voilà l'arme marmande Elle a gardé ses trois feuilles et elle a bien. elle a bien poussé. J'espère que ça sera pas trop poussé quand même. c'est Il y a juste euh, jusqu'au.. 14 mai quand même hein, qu'il faut les garder. Bah Celle-là. Avant d'attendre une semaine avant d'être rempoté dans, dans des plus grands pots, là ce que va falloir que je fasse, c'est écarter les caissettes. C'est pour ça que je les mets en caissette de 10. Je trouvais ça pratique pour les déplacer. Et il va falloir que je les écarte et je vais même tourner la caisse de sens pour que si le soleil il arrive de là-bas le sud ouais enfin le sud vers là ça, ça les fortifie on va continuer mon petit rempotage c'est la journée va être longue la journée va être longue très longue bon, normalement ce soir on aura bien avancé après bon on s'aimera pas tout le maïs aujourd'hui mais c'est déjà Déjà il y a 4 hectares ouais on a été voir c'est toujours impressionnant les racines les 4 hectares de, de maïs que c'est frais bien mettre du fin tasser je sais pas ce que vous utilisez vous comme, euh, comme méthode moi c'est un bouchon, un bouchon qui a trois trous, comme ça. Après quand j'arrose, j'évite d'en mettre sur les feuilles. Ah ouais, je sais pas si vous l'avez vu, pour ceux qui étaient pas là. Les petites carottes, semées avec mon semoir à 2 euros. Bon il y a un peu de réserve. Les petites sucrines, pour aller rempoter. On n'aura pas le temps. Là, ce qui est bien, c'est que c'est à hauteur. Vous savez, tous, amis jardiniers, vous aussi, la terre est basse. Alors, quand on peut travailler en hauteur, c'est pas plus mal. Bon, je sais pas où je vais mettre tout ça à force. Je rempote, je rempote. Hop, ça on va virer. Bah ben, merci Lily d'être passé et... et bon dimanche. Sûrement dans le jardin. Et vraiment super tes vidéos. J'ai pas mis des commentaires à toutes tes vidéos, il y en a j'ai pas eu le temps de regarder cette semaine, mais je vais essayer de rattraper le retard. Ça fait plaisir à moi. Oh j'ai fait une connerie hum, voilà quand on parle on tant pis ça va le faire quand même juste un peu moins de, de vigueur Bah, je te remercie. <rire> Bonne journée Lily. Merci j'ai. un peu amoché. Bon mon grand fan, je l'ai pas appelé. Mon petit David. Je t'ai pas prévenu de ça, ce petit live. Mais bon. Était le premier à commenter encore mes vidéos hier heureusement que youtube il, il travaille tout seul j'ai laissé le youtube faire son boulot vendredi dans la nuit ce nous on était sur le tracteur on pouvait pas être partout j'ai mis assez bas Tant pis on verra la différence mon petit david c'est le plus grand fan ça c'est à chaque vidéo il met un, un commentaire ça fait plaisir. Oh bah non, j'ai... C'est fini, c'est ouais, trop tard. C'est trop tard, ouais. j'ai quasiment fini. Ouais, Qu'est-ce qu'il ouais, je sais pas, ouais. si on met pas là en rêve. C'est pas au moment que le garou il pour. On a faut mettre en rêve, ouais. Bah on le met, tu le mets dessus, et puis tant pis. Voilà, moi qui veux le le semer demain. semaine, se bah oui, mais est-ce qu'on va semer aujourd'hui mmh. Tant pis. Mmh. Je ne sais rien, mais ce qu'il faut faire. Le... Au champ relais est-ce qu'on peut prévoir pour mettre vrai partout, pour sûr Ben... Soit été bien. Acheter pour lui, j'ai pas pensé à les égratter. C'est pas grave. Il faut se gratter vous sur goûtez. Bah non, mais je peux le faire ce soir. De toute façon, il faut Moi Je suppose... Oui, il va y avoir un Pierre-Chier avec sa vigne sur tout ça, sans doute. Ouais, mais ça, c'est attendre. Tu penses qu'ils vont être Bah si, j'ai vu hier. Ouais. Il me semblait que oui. <rire> bon, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. c'est qu'ils ont semé là-bas. Hein. Bah ici. Hein. faut qu'ils sèment ailleurs. Hein. Son faut être partout ouais. alors, ouais, ouais, mais ça, c'est bon. T'en parle pas, on parle pas ça, on parle pas de ça. On en parlera plus tard. fait Ouais, si tu veux, ça fera gagner un peu de temps. Non, trop bah, ouais, mais ça va faire bon effet le temps qu'il euh, qui va faire aujourd'hui. Ah, pour le désherbage, oui, on a bien fait de le faire hier matin. ça c'est sûr bon, J'ai pu avoir assez de poids moi j'en ai pas amené assez me de bouteilles ouais et après j'ai je... je vais vous souhaiter un, un bon dimanche on va aller bosser quand même, dans les champs merci d'être passé et je vous dis bon dimanche